Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Chaque équipe au sein du pôle véhicule a un rôle très précis. Il pouvait donc être parfois difficile d'équilibrer le modèle de vol, puisque personne n'était réellement assigné à cette tâche. C'est pourquoi début 2020, l'équipe Expérience Véhicule composée de passionnés d'aéronautique a été créée. Alors que les autres équipes doivent passer de fonctionnalité en fonctionnalité, l'équipe Expérience Véhicule peut prendre le temps nécessaire pour améliorer le ressenti, sans être attaché à un patch. Comme il est difficile de savoir ce qui va fonctionner à l'avance, l'équipe essaye plutôt de découvrir ce qui ne fonctionne pas dans le modèle actuel. Et c'est comme cela que nous arrivons au vol atmosphérique en 3.10. L'objectif est d'avoir une réelle différence en termes de combat entre l'espace et l'atmosphère. De par son fonctionnement même, ce système aura un impact sur tous les vaisseaux, toutes les planètes, et chaque vaisseau sera impacté différemment. Lorsque vous traverserez l'atmosphère de Hearthstone avec votre 890, il faudra vous demander si vous avez vraiment besoin de le faire, car décoller avec un tel vaisseau vous demandera un effort colossal. En effet, désormais, la forme, le poids, tout ce qui compose votre vaisseau aura un impact sur celui-ci. Les vaisseaux avec des ailes auront une véritable portance, même si, évidemment, ils resteront beaucoup plus maniables que des avions actuels. Les petits vaisseaux de course auront donc un avantage certain en vitesse et en manœuvrabilité en ce qui concerne les planètes. A contrario, les petits vaisseaux seront beaucoup plus affectés par le vent, allant jusqu'à pouvoir se retourner si vous n'êtes pas attentif, là où un vaisseau plus gros offrira plus de stabilité. Si vous veniez endommager votre vaisseau pour quelque raison que ce soit, et que vous y laissiez un réacteur, votre vaisseau sera alors irrémédiablement déséquilibré, vous poussant à corriger les trajectoires en permanence. Tous ces changements devraient grandement améliorer le ressenti lors du pilotage. Mais il n'y a pas que ça qui a été amélioré. Le système de combat a aussi été modifié pour inciter le joueur à combattre à plus petite vitesse, visant à reproduire des sensations plus dynamiques. Cela passe par la perte de précision avec l'augmentation de la vitesse. Mais avec un combat rapproché plus dynamique, il fallait que le système de ciblage soit plus efficace. Il sera par exemple basé plutôt sur le regard grâce à la vue libre ou le head tracking plutôt que sur la visée. Une fois que vous avez choisi votre cible, vous pouvez la verrouiller ou l'épingler. Si vous verrouillez la cible, vous aurez évidemment toutes les informations de combat essentielles. Mais si vous avez besoin de pouvoir suivre une cible alliée ou d'avoir un autre ennemi à l'œil, vous pourrez alors les épingler dans la limite de 3 cibles dans la 3.10. Les plus anciens d'entre vous ont déjà connu cette fonctionnalité dans Arena Commander. Seulement à cause de l'ancienne interface, cette fonctionnalité avait fini par disparaître. Grâce au building block, elle peut enfin faire son retour. La grande différence c'est qu'aujourd'hui, ces cibles deviennent permanentes et peuvent être partagées avec votre équipage. Dans de futures mises à jour, il devrait être possible de les partager avec d'autres vaisseaux. Ce qui veut dire qu'il sera beaucoup plus facile de communiquer avec vos tourelles et que celles-ci pourront coordonner leurs attaques. Et puisque nous parlons de tourelles, celles-ci reçoivent un peu d'amour en 3.10 avec l'ajout d'une nouvelle interface plus claire et plus informative. De plus, elles sont désormais beaucoup plus efficientes. En 3.10, toutes les armes possèdent une assistance au tir, utilisant la convergence des armes. Son efficacité est bien sûr limitée, et plus vous viserez correctement, plus le tir sera précis. Mais ce système permet non seulement de mettre tout le monde à égalité, mais rend aussi le gameplay des tourelles beaucoup plus efficace et intéressant. Les tourelles pourront désormais utiliser un V-Joy, grâce auquel vous pourrez déplacer votre tourelle à l'aide du pointeur. Vous pourrez aussi utiliser un limiteur de vélocité qui se situe par défaut sur la molette de la souris. Ce système rend l'utilisation d'un audace beaucoup plus intéressante puisque vous pouvez par exemple assigner le limiteur à la manette des gaz et contrôler les mouvements de la tourelle avec votre joystick. Grâce à tous ces changements, des vaisseaux comme le Hammerhead devraient retrouver leur plein potentiel et ne plus être mis à mal par quelques chasseurs. Ces changements ne sont qu'une étape parmi toutes les améliorations qui sont prévues pour l'expérience de vol et qui arriveront au fur et à mesure des patchs. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui arrivent en 3.10. Faisons donc un petit résumé des ajouts du patch. Si vous obstruez un landing pad, un compte à se déclenche avant de vous punir d'une amende si vous ne vous déplacez pas. Ce qui veut dire qu'il y aura une meilleure distinction entre le pad ramming et le blocage avec des pénalités plus légères. Les missions de livraison seront améliorées avec de la livraison locale, qui vous permettra d'avoir plusieurs points de ramassage et de livraison, comprenant bien sûr de la livraison de drogue pour ceux qui le souhaitent. Vous trouverez désormais chez les vendeurs des peintures pour vos véhicules, limitées pour le moment à un certain nombre, mais cela permettra de personnaliser votre vaisseau directement dans le jeu grâce aux UEC. Vous pourrez aussi déchaîner la foudre grâce au dommage électron de la marque Lightning Bolt et bien sûr déplacer les cadavres de vos ennemis grâce au body dragging. Les no-fly zones connaissent une refonte avec des tunnels d'approche vous permettant de vous diriger vers votre hangar. La courbe d'efficacité des réacteurs en atmosphère affaiblira la puissance de vos réacteurs en fonction de l'épaisseur de l'atmosphère, ce qui fait partie intégrante du modèle aérodynamique dont nous avons parlé plus tôt. Le high speed combat vous obligera à vous rapprocher de votre ennemi et à ralentir pour avoir une meilleure maîtrise de vos actions. Le nouveau système de ciblage aidera les joueurs à mieux trouver et suivre leurs cibles. Les améliorations de tourelles devraient rendre le multicrew et le rôle de passager beaucoup plus intéressant qu'auparavant. L'amélioration des IA avec l'utilisation de couverture, de meilleurs déplacements à travers l'espace, devrait rendre les rencontres avec des PNJ plus dynamiques et intéressantes qu'auparavant. Les propriétaires de Cartwell et de M50 verront leurs vaisseau amélioré, visuellement pour le M50 et mécaniquement pour le Cartwell. Grimex sera agrandi avec de nouveaux hangars, de nouveaux magasins et une nouvelle zone dédiée aux courses. New Bavage se verra doté de nouveaux hangars et de sa Factory Line, où vous pourrez entre autres acheter les variantes du Mobiles. Enfin, les planètes et les lunes retrouveront leurs épaves, leurs grottes, leurs avant-postes qui avaient été perdus lors de la conversion vers la planète Tech V4. Mais les épaves seront désormais améliorées avec de nouvelles lumières, des habillages et la possibilité de se protéger des éléments extérieurs. Il est possible qu'il reste quelques surprises, mais ça vous le découvrirez très bientôt. Comme à chaque patch, il y aura une pause de 3 semaines concernant l'inside, mais nous nous reverrons évidemment dans d'autres formats. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pouvoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur utipe.